Bonjour à tous et à toutes c'est Cordélia. j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de euh, mon émission Un personnage queer. Alors pour toutes les définitions sur le queer blablabla, bla bla, je vous renvoie à la première vidéo, je ne vais pas tout réexpliquer, euh, je remettrai quelques informations quand même euh, sur le côté ou dans la barre d'infos, enfin bon, quelque part au cas où, mais en gros voilà, c'est euh, des... des une émission dans laquelle je parle de personnages LGBT de romans. Vous le savez sans doute, la série Game of Thrones reprend à très prochainement et c'est pour cette occasion que j'ai décidé de mettre en avant l'un des personnages de cette saga. Il s'agit de Loras Tyriel. Avant que d'aller plus loin, on va faire un gros spoiler. Alors, je ne vais pas aller plus loin que la saison 4, mais en mettant les romans en parallèle puisque ce dont je parle c'est de littérature et non pas de série. Je ne vais pas rappeler l'intrigue du Trône de Fer, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille la vidéo que j'ai faite sur le Trône de Fer, tout simplement. Je passe donc directement à mon cher Loras. Reposons un peu les choses et voyons ensemble qui est Loras. Alors, Loras, c'est le troisième fils euh, de la maison Tyriel, qui est euh, donc une maison dont l'emblème est une rose, je vais vous le mettre ici. Et donc, à l'origine, euh, cette maison, ce ne sont pas des, des nobles comme les Stark, comme les Nalister, comme les Baratheon ou les Targaryens. Euh, ce sont les intendants, en fait, c'était les, les intendants des, des Targaryens. Et euh, après le putsch euh, des Baratheon, ils sont plus ou moins montés en grade, euh, disons que ce sont des, des opportunistes qui ont su tirer leur épingle du jeu et se faire un véritable nom et surtout se construire une fortune. Euh, ils ont tout un tas de, de terres euh, qui sont très riches dans le sud, je vais vous mettre une carte, vous allez voir, euh, qui fait qu'ils sont une maison de puissance très puissante de par euh, leur richesse. Euh, dans la série, euh, Loras est présenté comme le seul fils de la maison Tyrell, on ne parle pas des autres. Euh, or, il en a normalement deux plus grands, euh, dont notamment euh, Willow de mémoire, qui est euh, le fils héritier et surtout euh, qui est infirme. Et il a aussi une sœur, Margaret, Margaret. C'est toujours difficile de les prononcer ces noms. Donc, sa sœur, qui est destinée à épouser euh, d'abord le roi Geoffrey et ensuite euh, son successeur. Laura est donc un des fils de la maison Tyriale, qui est une très grande maison, et il est aussi connu pour être un excellent chevalier. Son surnom c'est d'ailleurs le Chevalier aux fleurs, en référence à bah, l'emblème de la maison Tyriale et aussi à son armure qui est décorée de fleurs. Contrairement à ce que laisse penser la série qui ne met pas du tout en avant cet aspect de sa personnalité, c'est un excellent chevalier. C'est l'un des meilleurs chevaliers de Westeros, qu'on se le dise, et on disait de lui qu'il était l'un des seuls à pouvoir rivaliser avec Jamie Lannister. Jamie Lannister qui finit par se faire couper euh, sa main d'épée, donc au final, euh, voilà, il est un petit peu hors course, et ce qui fait donc de Loras euh, le meilleur chevalier de Westeros. Euh, chose qui est complètement passée sous silence dans la série, et c'est très dommage parce que c'est justement, voilà, ce qui va être intéressant avec lui. Euh, L'horace, il est décrit comme étant un véritable Apollon. Il est merveilleusement beau, il a les cheveux châtains, avec des belles boucles, une peau absolument magnifique. Enfin voilà, Toutes les filles sont folles de lui. C'est le belâtre, c'est le prince charmant. Il est beau, il est riche, il est fort, il sauve les jeunes filles, euh, il est tendre, il offre des roses, enfin bon, bref, voilà, il est parfait. Sauf que, c'est quoi la particularité de Loras, hormis le fait d'être le chevalier parfait, merveilleux, prince charmant, tout ça S'il n'avait été que ça, j'ai envie de dire, euh, il aurait été un cliché sur patte et ça n'aurait pas du tout été intéressant. Ce qui fait sa particularité, c'est que Loras, bah il est gay. Et oui, Loras est l'un des seuls personnages homosexuels du Trône de Fer. Et ce n'est pas une folle, ce n'est pas un cliché d'homo de... comme on en voit très souvent dans les bouquins. Euh, Gérard Martin aurait pu tomber dans ce travers-là et présenter un peu la, la folle dingue, le mec efféminé, etc. Mais non, quand Gérard Martin choisit de faire Loras un homo, il le fait en toute connaissance de cause, et il le fait justement parce qu'il est le stéréotype du prince charmant, parce qu'il est parfait, parce que c'est le meilleur chevalier, enfin, ou l'un des meilleurs du moins, et voilà, c'est un petit peu mettre une claque à tous les clichés, non, ce n'est pas une folle, oui, il sait se battre, et oui, c'est un homme, un vrai Même si je déteste cette expression, c'est un petit peu ça quand même qui est, qui est dit dans, dans le livre. Si Loras avait fini avec Sansa et qu'ils auraient filé le parfait amour, ça aurait été d'une banalité affligeante. Mais non, le meilleur chevalier de Westeros, bah il est homo. Et voilà. Et en plus, il sort pas avec n'importe qui. Loras, il a pas choisi le Pecno du coin, vous voyez. Il a choisi Renly Baratheon, Aka, le frère du roi. Je ne vais pas m'attarder sur Renly parce que c'est vrai qu'il meurt assez tôt, mais euh, disons qu'on pourrait un peu transposer la réflexion sur Renly. Mais bon, je vais m'en tenir à Loras parce que c'est celui qui, qui survit. D'ailleurs, l'histoire de Renly et Loras, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est quand même l'une des rares histoires d'amour euh, du trône de fer. Il n'y en, en a pas tant que ça, hein, des histoires d'amour. Bon, il y a Ygritte et John, euh, vite fait... Il y a Cersei et Jamie, Kathleen et Ned, et encore bah Ned meurt très rapidement. Euh, ah si, il y a Rob et sa, et sa nana, j'ai oublié son nom, mais vite aussi, voilà. Euh, bref, euh, l'une des histoires d'amour qui n'est pas, qui est à peine évoquée bien sûr, hein, elle s'est esquissée dans le roman, comme on n'a ni point de vue de Renly, ni point de vue de Horace, forcément on ne sait qu'ils sont ensemble que par les racontards, et par les insultes en fait que, qui sont lancées à l'horace. Parce qu'il faut savoir que l'horace, euh, bon, tout le monde le sait plus ou moins, euh, et les gens ne s'empêchent pas de lui cracher dessus et de lui lancer des pics euh, en veux-tu en voilà. Il y a des tas de moments où Cersei refuse qu'il soit avec ses enfants parce qu'elle a peur qu'en gros euh, il les contamine. Mais lui il a l'air plus ou moins de s'en foutre et, euh, et il fait sa vie et ce, même s'il si a perdu l'amour de sa vie, il faut savoir que quand Renly meurt, Loras euh, tombe vraiment dans la folie pendant un, pendant un long moment, euh, et qu'il bah, il descend en fait les gardes euh, de la garde d'arc-en-ciel qui était censée protéger Renly, euh, et ensuite il va enterrer son corps dans un endroit connu de lui seul, euh, et il dit après, euh, quand le soleil s'est couché, aucune chandelle ne peut le remplacer. C'est... Bon. Leur amour, même s'il n'est pas dit clairement, il est présent et on ne peut pas le nier et je trouve que c'est un beau message que dans cet univers absolument immonde où l'amour n'a quasiment pas de place, l'une des histoires d'amour les plus pures et les plus belles, ce soit l'histoire de deux hommes, dont un qui est le chevalier le plus badass de Westeros et qui en plus est grave canon. C'est pas rien. Il y a aussi le fait que, normalement, Laura devient membre de la garde royale, c'est-à-dire qu'il prend le manteau blanc, euh, le même que Jamie. Euh, c'est dans le livre, euh, au, moment, en fait, du... ben, au moment du mariage de Geoffrey et de sa sœur, euh, normalement, Laura est censé garder, euh, garder le roi. Euh, sauf que, ben, là, du coup, c'est pas le cas, ils l'ont pas fait membre de la garde royale, je sais pas s'il si va l'être dans la saison 5. En tout cas, voilà, sachez-le, c'est encore plus une preuve qu'il est un chevalier exceptionnel et qu'il est appelé euh, à, en fait, euh, à succéder, entre guillemets, à Jamie dans son rôle euh, de garde et dans son rôle de meilleur chevalier de Westeros. Je récapépette, Loras est un chevalier parfait, qui est le stéréotype même euh, du prince charmant, mais il est homo. C'est tout, on pourrait presque s'arrêter là il y a un message important qui est, qui, est, qui est véhiculé par le trône de fer, même si, même si on le voit à peine, c'est que c'est pas ton orientation sexuelle qui fait qui tu es et qui influe ensuite sur tes actes et sur tes prouesses, euh, notamment en, en chevalerie. On voit aussi ça d'ailleurs avec Brienne qui montre que ce n'est pas à cause de son sexe qu'elle ne peut pas être forte et qu'elle ne peut pas euh, être un chevalier, qu'elle ne peut pas se battre et être beaucoup plus brave que la plupart des hommes. Et ben voilà, en fait on a deux des meilleurs chevaliers, des, des meilleurs guerriers, qui sont respectivement homo et une femme. Et ça franchement c'est pas le cas dans tous les romans de fantasy, euh, voire, même, <rire> voire même pas du tout. Euh, les personnages homo dans les romans de fantasy, encore plus les personnages euh, gays, ça court pas les rues, hein. Si vous en connaissez, laissez-les en commentaire parce que parce que moi, j'en vois pas d'autres hein, jusqu'à présent. On dit beaucoup que Loras est un cliché parce qu'il est beau, qu'il est fort, nanana, et que en gros, euh, si on est fan de lui, c'est juste parce qu'il est mignon. Non, le personnage de Loras, il a beaucoup plus de relève qu'il en a l'air. Et en plus, il nous fait de la représentation LGBT. Et pour le coup, je remercie les scénaristes de la série euh, de l'avoir plus mis en avant que c'était le cas dans le livre. Euh, parce que comme ça, au moins, c'est clairement dit. Dans le livre, euh, y a, je suis sûre qu'il y, y avait des gens qui, pourraient dire, qui auraient pu dire « Non, mais c'est pas dit clairement, ils sont plutôt amis, nanana... » Bon, au moins, avec la série, les choses sont claires. Je pense que je vais m'arrêter ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à discuter avec moi du caloras. Je profite de la fin de cette vidéo pour vous rappeler que j'ai ouvert ma deuxième chaîne qui s'appelle Princesse et je vous invite à aller la voir, surtout si vous êtes intéressé par les personnages LGBT, par la communauté LGBT, tout ce qui est orientation sexuelle, queer, etc. C'est par là. Euh, je vous annonce également qu'il va y avoir du nouveau sur cette chaîne, euh, on va parler de films, je ne serai pas toute seule, je ne vous en dis pas plus, ça arrive prochainement, en tout cas je suis vraiment très contente euh, de ce nouveau projet et j'espère que ça vous plaira. On reste un petit peu dans l'ambiance de ce que je fais actuellement, hein. ça va pas être totalement différent, mais voilà, ça sera une... Un nouveau concept qui sera moins régulier, ce sera sans doute une fois par mois, une fois tous les deux mois, enfin quand on aura le temps. quoi euh, En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, ça fait du bien à la chaîne, ça la fait vivre. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, Twitter, Instagram, j'ai aussi un Pinterest, un Tumblr, un blog, bref j'ai des tas de trucs, vous pouvez me stalker où vous voulez euh, portez vous bien, à la prochaine